Ah mais le détecteur, il y a toujours rien qui a été trouvé, c'est triste, hein, oh, sans oh, merde. Et on est bientôt est... en fin de journée. Bah mmh. vous en faites une tête. Bah ouais, on n'a pas trouvé de booster aujourd'hui. Ah bah c'est ballot. T'as encore commandé un colis Amazon Bah on peut tout commander dessus Il faut bien que je fasse les cadeaux de Noël. Vu que le père Noël n'a pas l'air de décidé de faire les cadeaux de Noël. Attends une minute, qu'est-ce que t'as dit Bah vous avez pas l'air de préparer Noël. Ah non, non non non, avant. Euh, Qu'on peut tout commander sur Amazon. Regarde, si on peut pas trouver un booster, bon, même si c'est l'entreprise du père Fouettard, on sait jamais, on peut peut-être en trouver un. Bah il en a seulement en vente dessus. Bah prends-le Prends-le Prends-le -le, prends l'enfant de lutin. je savais c'est lui qui a pris. C'est dommage. Ah, ça arrive. arrivé. Oh, déjà Bah t'es dépassé, hein. maintenant on se fait tout livré par Internet. Il est là Bon, on va voir ce que Amazon nous a réservé avec ce petit booster qui est à origine primitif. Alors, une origine primitif, euh, ça peut être plein de choses. Alors on va voir ce qu'on va avoir dedans. On s'ouvre ça tout de suite, sans plus tarder. Allez, allez, allez, sort de la petite carte. Yep. Ah. Alors c'est cool. On commence avec un ZS Sage de disparition, un noyau de diamant Kaukimiru, un dragon galactique, oh un artefact avec Béagalit J'arrive pas à le dire sur la Béagalit Galic. Trucs font des noms compliqués quand même. Oh le trône de Domine une petite rare. Oh une petite. Oh, c'est une ultra. C'est une sorte d'ultra, mais c'est bizarre, ça ne brille pas au-dessus. Mais c'est une ultra magnifique parce que c'est un monstre sylvain. Avec sage coria, un artefact déchaîné, un double descendant du dragon et un toboggan sylvan. Voilà, on se retrouve pour le prochain épisode dès demain. Portez-vous bien et n'oubliez pas d'ouvrir votre petite carte de chocolat parce que j'adore le chocolat. Bisous à tous! Tu fais quoi? Bah, J'ai commandé un deuxième booster Yu-Gi-Oh! Ah ben voilà, c'est déjà arrivé, c'est trop bien, c'est vraiment pratique votre truc. Un enfoiré, un enfoiré booster Pokémon mais je m'en fous il est tout donné que c'était moi nono le père noël, c'est d'Amazon 2